Et puis donc, comme d'habitude, on va élever nos pensées vers Dieu, notre Père, créateur de toutes choses, et vers tous ces esprits élevés, guides spirituels, esprits protecteurs qu'il nous envoient en permanence pour nous aider dans notre parcours évolutif, pour tous les jours apprendre quelque chose, tous les jours travailler à notre réforme morale essayer de réduire d'éliminer les défauts qui nous restent et puis d'acquérir les qualités ou de les renforcer celles qui nous manquent nous vous remercions donc pour cette occasion d'être réunis aujourd'hui pour pouvoir voir un nouveau module là sur la réincarnation en espérant que cela puisse nous être utile nous nous toucher euh, dans le cœur et dans l'intelligence afin que nous puissions utiliser ces enseignements dans le sens qu'on a évoqué tout à l'heure et donc avancer sur notre parcours évolutif et aussi que tous les esprits qui soient parmi nous ce soir puissent en profiter. Voilà. <coughs> Zoom quand on partage il faut remettre les fenêtres Voilà donc vous devez voir normalement le, mon écran avec le programme oui un. Voilà. Ça y est, je suis et donc on est aujourd'hui le 23 avril déjà hein? donc euh, on a parlé de réincarnation donc les fondements et la finalité hein, la semaine dernière donc vous, vous rappelez on avait vu que euh, la réincarnation c'est pour euh, ne pas tout apprendre en une vie hein? donc on a plusieurs vies pour euh, pouvoir arriver à cette perfection vers laquelle on tend et aujourd'hui, donc, on va voir de façon un peu plus proche, un peu plus détaillée, les, quelles sont les preuves de la réincarnation. D'accord Donc, je ne me suis pas mis à la bonne. Voilà, je ce suis là. Les preuves de la réincarnation. Alors, attendez, je vais enlever ces symboles qui gênent. Voilà. Euh... Quelles sont les preuves de la réincarnation Comme on a vu la dernière fois, on ne se rappelle pas de nos vies antérieures. Donc, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on que vraiment on se réincarne D'accord ben, une des premières preuves qui est avancée par Kardec dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 3, Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau c'est que ce sont les qualités innées que les humains apportent avec eux, qui sont la preuve qu'ils ont déjà vécu. Et qu'ils ont accompli un certain progrès. Hein? Donc, euh, les qualités innées, ben c'est les qualités euh, qu'on a souvent dès l'enfance. Hein? La bosse, euh, je sais pas des maths ou la bosse de la musique. Prenez un jeune Mozart. Comment ça se fait que euh, tout jeune, tout petit, hein, enfant encore, il arrivait, il avait ce sens musical au point de déjà commencer à composer euh, des morceaux de musique. Hein? Donc euh, est-ce que ce sont les réactions biochimiques au niveau de son cerveau qui permettent ça hein Est-ce que c'est euh, voilà ben c'est non c'est tout simplement parce qu'il a il avait étudié travaillé la musique dans ses vies antérieures et donc il est venu avec euh, ses acquis hein, qu'il a qu'il a engrangé euh, dans des vies antérieures. D'accord. Vous avez des enfants qui qui qui, qui ont une bonté naturelle, euh, d'autres qui sont encore très très euh, Brut de forge, comme on dit. Comme, comme on dit. Euh, donc là aussi, pourquoi? Ben, il y en a un qui a travaillé un peu plus son amélioration, hein, son évolution morale, euh, et l'autre, euh, pas encore autant. Donc, ces qualités innées, ce qu'on qu observe euh, quotidiennement, ou presque, hein, ben, on, on, on l'a devant les, les yeux. C'est vraiment... Bon, on, on ne peut pas donner une meilleure explication que euh, la réincarnation. D'accord Parce que sinon, encore une fois, comme on a vu la dernière fois, s'il y en a un qui, qui naît avec la bosse des maths, l'autre qui ne qui, qui, qui, qui, qui sait pas apprendre l'étape de multiplication, ben, Dieu en aurait fait un plus doué que l'autre, et donc Dieu ne serait pas juste. D'accord Non, Dieu nous a fait tous pareil. Sauf qu'il y en a qui ont plus travaillé, qui ont plus appris que d'autres, et c'est ça qui explique les différences qu'on peut observer au niveau de ces qualités innées. D'accord Donc, c'est une preuve, alors on peut dire qu'elle est subjective, etc. Bon, certes, hein, mais néanmoins, c'est quand même quelque chose qu'on constate et qu'il faut expliquer. Et la, et la réincarnation, c'est une bonne explication pour ce qu'on observe. D'accord alors, la deuxième catégorie de preuves, donc les souvenirs spontanés ou provoqués d'existences passées, sont aussi des évidences de la réincarnation. Euh, les cas spontanés de souvenirs de réincarnation rapportés par des enfants et des adultes ne sont pas aussi rares qu'on pourrait le penser. C'est une affirmation de Hernani Guimarães Andrade, hein, qui est un, un ingénieur chercheur qui était un Brésilien. Hein et qui a écrit un livre, « Réincarnation au Brésil ». Et donc, euh, les souvenirs spontanés, ben, ce sont des enfants qui, spontanément, comme ça, se mettent à dire, euh, voilà, euh, mon père s'appelait comme ça, ma mère s'appelait comme ça, euh, euh, j'ai eu telle vie, euh, ou alors euh, des, des souvenirs aussi, ce qui arrive souvent, ça ben, euh, commence par des cauchemars, hein, du genre euh, un avion qui s'écrase, hein, c'est... Il y a un cas qui a été étudié récemment par Jim Tucker, hein, le successeur de Ian Stevenson aux États-Unis dans l'Université de Virginie, si je me rappelle bien. Et puis donc, euh, ce garçon qui se rappelle euh, du euh, de détails de sa vie antérieure, le nom de l'avion, le nom du bateau, euh, l'endroit où ça s'est passé, le nom des collègues qu'il avait. Enfin, il a donné plein de détails. Hein. Et puis les parents, bon, quand ils, les parents l'ont amené chez Jim Tucker, ils ont commencé à faire une enquête pour voir si tout ce qu'il disait c'était vrai. Puis effectivement, ils ont retrouvé le bateau, les collègues et l'endroit au Japon où ça s'est passé. Ils ont même fait un voyage pour aller là-bas, hein, pour visiter les lieux. Et puis même là-bas, le, le petit garçon reconnaissait euh, des lieux. Voilà. Alors c'est ce genre de choses, comme il dit, c'est pas aussi rare qu'on pourrait le penser. Ça arrive fréquemment chez les enfants quand ils sont jeunes, d'accord, après à l'adolescence, voire à l'adulte, souvent le souvenir s'estompe, s'en va, hein? mais il y en a certains chez lesquels il persiste. Et donc pour étudier tous ces cas qui sont relatés de façon magistrale, vous pouvez regarder par exemple le livre de Gabriel Delade, La réincarnation, Hein, euh, Pipino, il en a, c'est un livre avec une couverture verte, euh, un, peu, un peu vert, stabilo, comme ça. Hein. Et donc, euh, moi, personnellement, c'est ce livre-là qui m'a vraiment convaincu de la réalité de la réincarnation. Et là-bas, il, il relate vraiment des cas d'enfants, de, de souvenirs spontanés qui sont. Euh, voilà, extraordinaire à une époque où euh, il n'y avait pas encore Internet, la réalité virtuelle, Google, Google Earth, je, et j'en passe. Hein, les ressources qu'on a aujourd'hui pour aller voir les endroits lointains n'existaient pas. Et pourtant, tous les détails qu'ont donnait les enfants euh, sont vrais, y compris euh, dans, dans, à l'époque euh, où ils disent avoir vécu. Après, vous avez euh, un autre chercheur qui a fait de… de alors, pour ce qu'on parle de, quand on parle de, de, de souvenirs, vous voyez, les souvenirs spontanés ou provoqués. Et donc, euh, les souvenirs spontanés, ce sont les enfants qui se rappellent comme ça, hein, euh, de façon spontanée, leur vie passée. Quand ils parlent de provoquer, c'est euh, par l'hypnose hein, ou par le magnétisme, ils arrivent à faire de sorte que l'esprit régresse. Hein, régresse à son enfance, régresse à l'intervalle entre la désincarnation et la réincarnation et arrive jusqu'aux vies passées, donc ils peuvent donner des détails détails qui peuvent être vérifiés. Et donc ces souvenirs provoqués, c'est les livres du colonel euh, Albert de Rocha, hein, qui c'est un peu le père de, de, de la régression, hein, des thérapies de régression, euh, qui, qui relate beaucoup de faits de, de souvenirs provoqués. D'accord. Après, plus récemment, vous avez Ian Stevenson qui a écrit plusieurs livres. Hein. Je crois qu'il y en a un, 100 cas de réincarnation, un autre même 1000 cas de réincarnation, un peu plus épais, euh, avec des photos à l'appui. Lui, il est même allé encore un peu plus loin parce qu'il euh, a, euh, chez les personnes qui se rappelaient de vie antérieure, observé, euh, par exemple, certaines tâches de naissance. Et donc, quand il est allé voir, retrouver la personnalité que la personne dit avoir été, eh ben, il, a, il a retrouvé des rapports d'autopsie, par exemple, qui disent comment la personne est morte. Et puis les tâches de naissance correspondent avec les endroits où le, le corps avait été blessé euh, dans, dans la désincarnation de, de la vie antérieure. Donc là, ça va encore plus loin. Et il y a même un cas qui, qui, qui relate, qui est assez remarquable, c'est un Turc, je crois, hein, euh, qui, euh, avait, qui était mort d'une balle euh, dans, dans, dans la tête. Hein, et donc, il, il avait bien une marque de naissance euh, à l'endroit indiqué où la balle était rentrée. Et c'est là où il s'est dit, mais si la balle est rentrée là, elle a dû sortir de l'autre côté. Hein, donc, euh, ils sont allés voir de l'autre côté. Effectivement, sous les cheveux, il y avait une deuxième marque de naissance euh, qu'ils qu n'avaient jamais remarquée euh, de, de, dans cette vie. Quoi. Donc, euh, vous voyez, le, le, le, comment dire, ces recherches de Jan Stevenson sont absolument remarquables et vont très, très loin. Fabrice. Oui, euh, j'avais déjà entendu parler de ces fameuses techniques de, de régression de l'esprit, mais je pensais en fin de compte que c'était un, plus un phénomène de mode qu'autre chose, parce que je me dis qu'il y a quand même le voile de l'oubli. Et s'il y a le voile de l'oubli, c'est quand même, ce n'est pas, pas pour rien, c'est qu'il y a une raison. Alors, Allez. je me demandais si justement, cette, ces, ces fameuses régressions de vie antérieure, est-ce que c'est est quelque chose d'avéré ou alors c'est un peu du, du folklore Non, non, ça fonctionne. Hein. Tu regardes le colonel de Rocha ou plus récemment, par exemple, tu, euh, il y a euh, les, les, dans les conférences de médecine et spiritualité que, qui sont maintenant toutes sur la chaîne YouTube, euh, médecine et ouais. spiritualité ouais. du LMSF, Hmm. Tu verras, il y en a un qui s'appelle Julio Pérez, l'auteur de la, de la conférence, et lui, il en parle, parce que lui, c'est un, un thérapeute qui travaille avec les régressions. Donc, et... euh, voilà, le colonel de Rocha en a parlé, beaucoup d'autres auteurs aussi, encore récemment, on a des gens qui le pratiquent. Hein. Maintenant, euh, le, le, effectivement, le voile de l'oubli, euh, ils arrivent quand même… Comment dire, à aider les personnes dans certains cas de, de phobie, genre claustrophobie ou agoraphobie. Ou... Alors, donc, en faisant cette thérapie régressive, ils arrivent à trouver dans la vie passée la cause de cette la phobie. Cause, ouais. Par exemple, une personne claustrophobe, c'est une personne soit qui a été enterrée vivante ou qui, qui a été morte ensevelie ou dans l'effondrement d'une maison dans un tremblement de terre ou quelque chose comme ça. Et donc, ils arrivent à trouver la cause de la phobie. Dans, dans la vie actuelle. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut que ce soit un thérapeute qui le fasse, parce que bon, tu as identifié la cause, mais maintenant tu fais quoi avec Comment oui, ben est-ce qu'en ayant découvert la cause, tu vas aider la personne à réellement oui. se défaire de cette phobie Et c'est là où tu as besoin d'un thérapeute. Parce que, et, quel type, et quel type de thérapeute pratique ce genre de, de, bah, de thérapie ben, Je pense que uh, Julio Prieto Pérez, il doit être psychiatre, je crois, hein Donc, ou psychothérapeute, ou psychanalyste, tu vois c'est ce genre de thérapeute hein, qui, qui, qui connaissent bien la, la, la, la psychiatrie et la psychologie, qui, en, en recherchant ces causes-là, euh, utilise ça comme outil, comme élément, pour euh, bien cibler la thérapie qu'ils font derrière, pour, essayer de, pour libérer la personne de cette phobie. Il faut quand même un thérapeute qui soit entre guillemets « spirite » ou qui croit au moins à l'existence de l'âme. Parce que Alors, je veux dire, la, la grande majorité des psychanalystes, des psychiatres, des psychologues, quand tu leur parles d'esprit, d'âme, de réincarnation, euh, ils sont à la limite de te faire enfermer. Hein. Oui, oui, c'est ça. Mais... Si tu dis que tu entends des voix, euh, oui. hein, même Donc, en tu citant faut... Jeanne d'Arc, hein, que tu n'es pas elle seule, voilà. Donc, il faut ben, déjà tu peux que te retrouver soit... dans un hôpital psychiatrique, c'est vrai. Voilà. Mais voilà de quoi. moins en moins, de moins en moins quand même, hein, parce que euh, la, la, la, comment dire, euh, la psychanalyse, euh, la psychiatrie évolue au niveau mondial. Hein, parce que tu as maintenant de plus en plus de, de psychologues, de psychothérapeutes, de psychanalystes qui sont spirites, hein, qui sont spiritualistes, qui sont euh, réincarnationnistes mais, même, et donc euh, qui, qui, c'est eux qui pratiquent ce genre de choses. Mais alors toi, tu dis qu'il faut que ce soit des gens qui aient des connaissances en, en, en spiritualisme. Moi, je dis aussi qu'il faut que ce soit des gens qui soient psychologues ou psychiatres de formation. Quoi. Quand, oui, bien bah, sûr. Es, bien et j'en passe. Quoi, hein, parce bien que euh, le, le danger, c'est justement euh, des, des, des, des psychopraticiens qui ont une formation d'un week-end et qui se lancent ouais. là-dedans. Euh, voilà, c'est pas pareil. Hein. Donc ouais. euh, là, il faut être extrêmement prudent et puis chercher, euh, comment dire, un professionnel. Alors évidemment, c'est un peu rare en France. Hein. Il y en a pas beaucoup. Oui. Des psychologues, il y en a quelques-uns, hein, mais pas beaucoup, euh, qui sont qui sont spiritualistes. Mm. Et donc, euh, voilà. Ok. Euh, Claudia ou Christophe. Euh... Justement, pour répondre mieux à Fabrice, j'ai passé par ces étapes-là, euh, de par une souffrance très grande pendant 20 ans, et j'ai eu la chance de trouver un bon thérapeute au Portugal, qui était justement spirit depuis euh, sa jeune âge, et qui continue à, y, à être, et qui est de base psychologue, devenue psychothérapeute. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir quelqu'un très consciencieux, de par ses connaissances spirites, n'a pas voulu me faire la régression tant que je, mon âme n'était pas prête à accueillir. Donc, j'ai pris trois ans pour attendre qu'il me fasse la régression. Alors qu'ici, en France, quand j'étais en France, j'ai demandé de l'aide là-dessus. Et on voulait me la faire tout de suite. Et euh, à un prix de fou, je me suis dit, qui sont vraiment, euh, qui est derrière ça? Donc, j'ai fait très attention, j'ai demandé de l'aide là-bas au Portugal, ah, et j'ai oublié une personne très consciencieuse à ce niveau-là. Et il me l'a fait seulement quand c'était le moment, et, et pour des raisons, voilà. Je pense qu'il faut faire attention, car ce n'est pas par curiosité qu'on doit faire, mais par besoin. Parce que derrière tout ça, dans la régression, il y a aussi une aide spirituelle qui se fait avec des guides. Et, euh, et des fois, ce n'est pas justement... Euh, quand on, est payé, comme on, comme on, quand on est payé, un thérapeute, comment on voulait me faire payer euh, Il faut se poser des questions. Il faut faire très attention où on va. Très attention. Tout à fait. Je pense que Claudia a tout à fait raison. Et comme c'est là où on est un petit peu dans, dans, un, dans un paradoxe. Quoi. Mmh. La médecine euh, matérialiste ne s'intéresse pas à ces questions-là. Eh ben, laisse le, le champ libre et quand dès qu'il y a du champ, là, comme la nature a horreur du vide quand il y a du champ libre et de l'argent à gagner ben évidemment il y a les, les mouches euh, les rats euh, qui viennent je suis un peu dur avec mes mots mais qui viennent prendre la place euh, pour profiter du filon quoi hein. alors que si euh, la médecine voulait bien reconnaître ces preuves qu'on est en train de citer là hein, et euh, changer de paradigme passer au paradigme spiritualiste, et donc, occuper le terrain de façon sérieuse et avec des professionnels dûment formés, qualifiés, etc., ce serait quand même beaucoup mieux. Voilà. Alors, Claudia en a trouvé un au, au, au Brésil. Euh, il, moi, j'en connais une en Suisse, mais bon, c'est… Voilà, euh, comment dire, en, en France, on en a encore trop. Je connais aussi une en France, hein, une pédopsychiatre qui est spiritualiste, mais je ne sais pas si elle fait des régressions, je ne pense pas. Mm. Et par, ce par, bon, c'est pas la même chose, mais par réunion médiumnique, parce qu'au moins, on, alors je ne sais pas si l'information est vraie, puisque ça reste quand même, c'est une médium qui m'a dit ça, mais je, je souffre depuis la naissance d'un problème au, à l'œsophage. Et jamais les médecins ont trouvé quoi que ce soit. Et il y a deux, deux trois ans de ça, la médium, lors d'une séance médiumnique, a vu que j'avais été tué lors d'un duel, d'une balle en plein, là où j'ai mal en fait. Et elle m'a ah bah dit ouais. « voilà, voilà pourquoi tu as mal, parce que tu as reçu une balle à ce niveau-là. » Donc, je suis revenu avec… Ça fait partie de la dernière catégorie, tu vois. C'est la réincarnation qui peut être prouvée par d'autres moyens, tels que ben, les dictées médiumniques, quand l'esprit les médi voilà. vient révéler quelque chose. Ça, mais là, mais là c'est pareil, partage. du coup, il n'y a pas de… Il n'y a pas de thérapie derrière. Voilà, J'ai l'information et débrouille-toi avec ça. Je suis un peu dans cette problématique-là, justement, Christophe. C'est pour ça que je posais la question. D'accord. C'est ouais. ça. C et, et moi, personnellement, euh, mon avis personnel, c'est je ne veux pas savoir. Pour que j'aille me soumettre à une thérapie de régression, il faudra déjà que, que, que vraiment il y, y ait un motif… Euh, impérieux, sérieux et grave, hein, parce que ouais. le, le, je me base plus sur le premier catégorie de preuves, on, là on parle de qualité innée, hein. euh, on peut aussi parler de tendance innée, hein. quand vous observez aujourd'hui les tendances que vous avez, hein, les mauvaises pensées qui vous viennent des fois et que vous êtes obligé de, de, de, de faire la police pour les chasser euh, en permanence, vous pouvez imaginer, hein, vous pouvez en déduire le genre de conneries que vous avez faites dans, la vie, dans, dans, dans des vies passées. Moi, personnellement, ça me suffit. Je ne veux pas aller plus loin. C'est suffisamment stimulant, pour euh, motivant pour faire le travail de, de, de réforme morale. Mais, je, mais si, cela dit, après, euh, par exemple, il y a des gens qui, qui étaient claustrophobes ou autres et qui ont pu être... Euh, comment dire, qui ont pu guérir, entre guillemets, de leur phobie grâce à ces thérapies régressives. Donc, elles sont valables, elles sont parfaitement légitimes et utiles. D'accord Donc, il n'y a, a aucun doute là-dessus. Voilà. Hernani alors ce n'est malheureusement pas euh, traduit en français, mais bon, ce sont des livres qui ressemblent beaucoup à ceux de Jan Stevenson. Hein, ce, les livres de Ian Stevenson, vous les trouverez, je pense que le pipino, il ne doit pas en avoir, mais sinon vous les trouverez chez les bouquinistes, les livres d'occasion ou alors même neuf sur Amazon, je pense, que vous de, ou ailleurs, hein, vous, vous devez pouvoir les trouver. Et Ils sont vraiment euh, très excellents, hein, très, très bons. C'est comme celui de Delane, quoi, mais en plus moderne, en plus récent. Quoi. Je, crois, je crois que j'en ai un en PDF, je regarderai, je vous le partagerai. D'accord, hum. voilà. Alors, pourquoi Alors, c'est l'oubli du passé, hein, donc euh, Fabrice nous l'a bien dit, et donc Emmanuel dans le Consolateur, hein, question 370, il nous dit, la connaissance du passé par les révélations ou les souvenirs arrive toujours lorsque la créature a droit à une telle faveur. Donc là, il dit a droit, voilà, c'est-à-dire quand, quand la créature, quelque part, le mérite. Moi, je, je, je serais peut-être un peu moins catégorique que lui, je dirais peut-être plutôt lorsque c'est quelque chose qui lui est utile. Hein? Euh, encore une fois, quand vous, quand vous observez vos tendances, hein, vous, vous pouvez imaginer le genre de, de, de choses que vous avez pu commettre dans la vie passée, mais pour moi, c'est parfaitement inutile de me rappeler des détails, hein, de regarder les détails de toutes les bêtises qu'on a pu faire. Je ne vois pas à quoi ça m'avancerait, quoi. Donc, euh, voilà. Après, bon, euh, le, le, la réincarnation, si vous voulez, bon, c'est bien d'y croire, mais il y en a qui abusent un peu. Je ne sais pas si vous avez connu Paco Rabanne, hein, qui, qui où il y a des films ou des clips qui, mon, qui le montrent en Égypte. Et voilà, ça c'est ma tombe. Bon, ok, ça n'engage que lui, quoi hein, des réincarnations de Charlemagne ou de, de Ramsès II. Y, y, il y en a beaucoup plus que des es esprits de Ramsès II, hein, de Jeanne d'Arc. Donc, euh, ça, c'est un peu l'abus de la réincarnation. Et un autre abus de la réincarnation, ben, c'est ce que font, par exemple, les Chinois au Tibet. Hein. Ils ont vite fait de, de retrouver des réincarnations de Bouddha, quoi, hein, pour euh, venir mettre quelqu'un qui contrôle eux à la place de, de, de, de celui qui serait la réincarnation de... de... Voilà. Donc, euh, c'est... Et on, est beaucoup, on est souvent dans la conjecture. conjecture hein, L'effort de Stevenson et de Delane, c'est justement d'aller chercher des preuves objectives. Mais sinon, il y a énormément de subjectifs aussi dans tout ça. Et il ne faut pas tomber dans ces pièges-là non plus. Moi, ça m'est arrivé deux trois fois qu'un qu médium me révèle ma vie passée. Hein, donc, une fois, c'était même Roger, hein, que tu connais oui, bien. Ça. Et il m'avait dit. Non, non, il ne m'avait pas dit. Non, pardon. Je, je raconte une bêtise. Il avait révélé qui était mon guide spirituel. Mais bon, euh, je dois en avoir deux ou trois des guides spirituels parce que chaque fois qu'on m'avait qu dit, ce n'était pas le même. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça que je reste. Ben, J'attends de voir. Je sais qu'il est là, mais après, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques, peu m'importe. Oui, Joël Oui, moi, c'est pareil. Euh, un soir, à Tadzeï, euh, j'ai eu une vision. J'ai vu ce que j'étais dans une vie antérieure. Donc, après, j'ai attendu pour la confirmation. Et suite à une séance miennique avec Roger Perret, il m'a dit ce que j'étais. Et ça a confirmé le, la vision que j'ai eue. Ah ben voilà. Donc, donc là, là, tu as au moins deux éléments qui, enfin, des éléments, deux éléments qui permettent de recouper. Voilà, c'est ça. Donc ça, là, ça devient un peu plus fort. Quoi. Bon, après, ce que j'étais, je veux dire que maintenant, où j'en suis maintenant, je, je comprends mes épreuves. Mais ce pas parce que j'étais. Euh, cette personne-là euh, dans ma vie antérieure que je vais faire euh, de, pour ça mon orgueil quoi je veux dire mais ça m'a servi de leçon c'est tout. ben voilà, voilà. donc donc c'est lorsque la créature a droit à une telle faveur ben parfois ça s'est révélé hein, c'est révélé à la personne alors quand vous lisez euh, Léon Denis hein, notamment ben, sa biographie hein, écrite par Gaston Luce, euh, notamment les débuts de sa médiumnité, quand il était encore dans le groupe à la rue du Cygne avec le docteur Aguisoli et tout ça, et ben, il raconte beaucoup. Euh, comment dire, il avait lui et le docteur Aguisoli une médiumnité qui leur permettait de euh, relater des, des, des, des épisodes qu'ils avaient connus ensemble d'ailleurs dans des vies passées. et, et Certains de ces épisodes, ben, c'était des grandes batailles euh, en Orient ou des grands événements comme ça, euh, qu'ils qu arrivaient à décrire avec plein de détails. Hein. Et Léon Denis, un peu euh, euh, ailleurs dans, dans, dans, dans ses livres, hein, il, il parle aussi donc de, de, de son travail à lui. Donc lui, quand il, quand il, quand il médite, il arrive à, à aller chercher les mémoires de, de, de vie passée. Et donc, euh, il dit, par exemple, qu'il avait été militaire euh, dans la grande armée de Napoléon Ier. Hein, C'est ça qui avait expliqué qu'en 1870, euh, au bout de quelques mois, il était déjà devenu lieutenant. Hein. Euh, heureusement que la guerre s'est arrêtée tout de suite. Hein, en fait, ce n'était pas ça sa mission. Et, et donc, euh, il se rappelle aussi, quand il était euh, dans, dans, à visiter la, la, le couvent de la Chartreuse, le monastère de la Chartreuse euh, dans les Alpes, ben, qu'il était mort là-bas, qu'il avait fini sa vie là-bas en tant que studieux, qu'il était mort là-bas, justement après euh, avoir euh, été militaire euh, à la Grande Armée. Donc lui, il arrivait hein, par, par euh, comment dire, c'était quand même un esprit euh, un peu plus élevé que, que, que moi en tout cas, hein, et donc euh, par cet effort de méditation, il arrivait à aller chercher euh, dans son subconscient hein, les souvenirs de ses vies passées sans avoir besoin de d'hypnose de, de, ou d'un autre moyen voilà et donc chez lui les révélations sont aussi venues les esprits, son guide spirituel a certainement facilité euh, qu'il se rappelle ses, ses, ses vies passées hein? il, il dit aussi que les, les deux premières existences qu'il avait sur, sur terre c'était chez les celtes hein? et c'est ça qui explique ben, sa, sa proximité avec Alan Kardec, hein, qui était druide, et aussi euh, le, le fait qu'il ait, qu ait toujours beaucoup étudié euh, le celtisme, qu'il a écrit notamment le livre Le génie celtique et le monde invisible. Donc, le, les, les, les informations qu'il a eues sur ses vies passées lui ont servi à mieux voir euh, le, le parcours euh, qu'il a suivi euh, pour arriver à ce qu'il était euh, dans sa vie de Léon-Denis et donc l'encourager à euh, bah, écrire ses œuvres, euh, à voilà, parler de réincarnation, etc. Quoi. Donc, pour lui, c'était quelque chose qui était éminemment utile euh, pour réaliser sa mission, qui nous sert d'ailleurs encore aujourd'hui. Voilà. Mais sinon, c'est juste pour savoir par curiosité, c'est pareil, euh, il vaut mieux s'abstenir. Hein. Parce que comme on évolue, hein, euh, ben, plus on revient en arrière, moins on était évolué, pire c'est. Hein. Donc, euh, voilà, est-ce qu'il faut revenir dans le passé Bon, tout le monde a fait des bêtises dans le passé, hein, mais le passé, c'est le passé. Il hein, ne faut pas, si on, si on passe constamment, euh, euh, si on garde constamment dans notre souvenir les erreurs qu'on a pu faire, même dans cette vie, hein, et bien, quelque part, ça nous paralyse. Hein, et à un moment donné, il faut, faut couper hein, avec ce souvenir, avec euh, ses regrets, avec cette amertume, euh, etc., et donc, euh, pour aujourd'hui, ben, passer à autre chose et puis commencer à retrousser les manches, à essayer de réparer, à faire quelque chose de positif. Parce que le fait de rester dans des souvenirs de mauvaises choses du passé, ce n'est pas ça qui va nous aider à avancer. Alors que l'essentiel, c'est justement qu'on avance. D'accord Alors, ces enfants qui se rappellent. On a eu un cas aussi dans le, dans le groupe euh, Atan. Hein? De, de, de un couple qui, qui venait, et donc euh, leur fils aussi hein, euh, se rappelait d'avoir, euh, comment dire, euh, il, il est mort dans, dans le crash de son avion militaire euh, en Angleterre. Voilà. Et d'ailleurs, dans cette vie, ben, il, est, il est pilote d'hélicoptère à l'armée. Donc c'est là où on voit donc, que, euh, comment dire, il... Ben, il euh, la, la tendance qu'il avait dans la vie passée euh, ben, il, a continu, il a continué à la développer dans cette vie -là. Bon, il était au Tchad, il était un peu partout mais il est toujours là voilà, voilà. et donc la dernière preuve de la réincarnation enfin les dernières preuves c'est euh, d'autres moyens tels que alors les dictées médiumniques effectivement c'est donc euh, les médiums, euh, les esprits qui viennent, euh, les guides spirituels qui viennent nous révéler euh, euh, nos vies passées il euh, y, y a des exemples assez remarquables. Euh, hein, Est-ce que vous en connaissez un Justement, on parlait d'Emmanuel tout à l'heure. C'est la série de romans qu'il a écrit là. Hein et puis Alan Kardec quand il change de nom Alan Kardec aussi, ouais, quand il change de nom, c'est-à-dire que c'est un esprit qui a révélé, qui s'était qu connu quand il était druide et à l'époque il s'appelait Alan Kardec. Et c'est comme ça qu'il euh, a choisi son pseudonyme en 1857 quand il a écrit le livre des esprits. Euh, je je, je, je un peu avec le soleil. Une référence biblique, euh, Jean-Baptiste, la réincarnation d'Élie. Alors donc... voilà, donc ça, effectivement, donc ça c'est euh, la vision qu'avait Jésus. Lui, il avait une vision tellement transcendante qu'il ben, il reconnaissait hein, les, les âmes qui étaient là hein, en disant que Jean-Baptiste était la réincarnation d'Élie. Il parlait aussi avec Nicodème hein, en lui expliquant « Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau de l'eau et de l'esprit. » Et il va dans tous les détails. Hein. L'eau, c'est la matière et l'esprit, c'est l'esprit le, le, le, qui se réincarne dans un nouveau corps. Hein. Et donc, euh, voilà, Jésus a clairement parlé de réincarnation. Donc, cela, on parle de, de, du christianisme. Hein. Parce que quand vous regardez les, les, les autres religions, les religions orientales, la plupart sont réincarnationnistes. Hein? Même l'hindouisme est un peu, peu au-delà, hein? parle de métampsychose, les réincarnations dans des formes animales, etc., qui ont été démenties par, par, par les esprits de la codification, à Kardec. Hein? Mais euh, voilà, les, cette idée de réincarnation, elle existe partout dans le monde. C'est-à-dire que dans le christianisme, qu'on qu ne la trouve pas. Et ça, c'est à cause du concile de Nicée, hein, dans l'an 400 et quelques, où l'empereur et l'impératrice justinien de Constantinople à l'époque ne pouvaient pas admettre qu'un jour, ils pourraient se réincarner en moins qu'empereur et impératrice. Donc, ils ont fait pression sur le pape, t'enlèves ça, sinon te trucide. Et c'est comme ça que la réincarnation est sortie de l'encyclique, de l'enseignement de la religion catholique, vous voyez, donc aujourd'hui les étudiants en théologie le savent très bien, ça. c'est pour ça que, d'après un moine dominicain, je vous en ai parlé je crois la semaine dernière, euh, chez, lequel on avait fait, euh, chez lesquels on avait fait une, euh, une conférence sur la réincarnation justement à Lyon, disait que euh, chez les étudiants en théologie, euh, une bonne moitié euh, croient en la réincarnation, mais... Voilà, après, euh, que le pape, ça fait maintenant 1600 ans qu'il dit que la réincarnation n'existe pas, pour pouvoir changer d'avis et dire pendant 1600 ans, vous a raconté des carabistouilles, la réincarnation, en fait, ça existe, eh bien, c'est pas si simple. Voilà. Et puis les curés de campagne, évidemment, eux, ils suivent euh, les ordres du pape. Donc, c'est pour ça qu'on euh, on en est toujours dans cette situation. Euh, voilà. Mais bon. Ça, ça change parce que j'avais vu un jour une, une, une il y a le l'observatoire européen là qui font des, des études et notamment ils parlent donc si du spiritualisme est-ce qu'on croyait que la vie continue après la mort donc là on en est à entre 50 et 70 voire 80 pour certains pays de, de personnes qui sont spiritualistes. Et quand on parle de réincarnation, ben c'est pareil. Hein, on est à, à les, les pays où on croit le moins à la réincarnation, c'est peut-être 30%. Quoi, hein, et les, les pays où on en croit le plus, ben ça dépasse 50%. Donc, on voit que la majorité euh, des, des, des, des Européens euh, sont déjà spiritualistes. Et puis, euh, je dirais une bonne portion euh, va même au-delà de la spiritualité, c'est-à-dire croire en la réincarnation. Donc, les choses avancent. Alors, les médiumnique, médiumniques, et il y a aussi les phénomènes aux frontières de la mort. Alors, les phénomènes aux frontières de la mort, il y a plusieurs euh, livres qui ont été écrits là, sur ce sujet. Il y a notamment celui de Camille Flammarion, hein, Autour de la mort, c'est « La mort et son mystère » en trois volumes. Hein. Je pense que celui-là, il est dans l'Encyclopédie Spirite, par contre. Et vous pouvez trouver facilement aussi chez les bouquinistes, parce que c'est des livres qui, qui avaient beaucoup de tirages euh, au moment où ils ont été faits, donc on en trouve plein partout. Euh, il y a des livres de Bozzano aussi qui parlent de, des expériences aux frontières de la mort. Aujourd'hui, ben, sur les EMI, c'est là où il faudrait regarder euh, de façon un peu plus profonde. Est-ce qu'il euh, dans dans, dans, y a des expérienceurs de mort imminente qui, pendant leur, pendant leur EMI, euh, ont, ont eu une vision sur leur vie antérieure pour leur expliquer où elles sont aujourd'hui il me semble que oui, hein. euh, donc ça fait partie là aussi donc, des, des, des expériences. Par exemple, la, la personne qui est mourante, hein, qui son esprit est déjà un peu dégagé. Hein, évidemment, s'il n'est pas euh, assommé avec des sédatifs à haute dose, hein, parce que c'est ça qui est, qui est un peu affreux dans, dans, ce, dans ces sédatifs à haute dose, c'est que vous paralysez complètement la personne. Hein, et puis là, je l'ai pas mis dans… C'est ma maman qui est venue en me disant que bah, c'est allé beaucoup trop vite. On lui dit, mais tu souffrais Non, non, je ne souffrais pas. Et donc, euh, voilà, les sédatifs à haute dose, ça lui a empêché euh, ces, ces moments de lucidité des derniers instants où la personne d'un coup a l'air d'aller beaucoup mieux et puis c'est juste avant qu'elle meure. Hein, Toutes ces choses euh, qui sont bien connues hein, ben avec les sédatifs. Euh, les sédatifs, vous êtes complètement assommé endormi euh, même les réactions naturelles du genre tousser ou des choses comme ça sont complètement inhibées, enfin sont inhibées par ces sédatifs. Donc le, les sédatifs privent euh, les humains, autant les mourants que leurs familles, bah de ces derniers instants qui sont parfois si précieux. Hein? Voilà. Et donc euh, dans ces moments, euh, comme ça proche de la mort, parfois bah le, le, il y a des cas où où la personne, elle a la vision sur ses vies passées, sur comment est-ce qu'elle en est arrivée jusqu'à cette vie, jusqu'à ce moment présent. Voilà, voilà pour la base. Est-ce que vous avez des questions à ce stade Est-ce qu'il y en a assez d'épreuves là, ou il vous en faut davantage <rire> Convaincu ou pas Oui, bon, il y a la philosophie, on l'a vu, hein, la justice de Dieu et tout ça, qu'on qu ne peut pas expliquer autrement. Là, maintenant, on est dans l'épreuve un petit peu plus objective. Je vous conseille, lisez le livre de Delane, vous verrez, lisez deux ou trois témoignages comme ça des enfants et des réminiscences, vous verrez, c'est absolument extraordinaire. L'enfant, il dit, il y a un escalier avec une rambarde qui est comme ça, l'escalier tourne à gauche, il y a une porte sur la gauche qui donne sur telle pièce, une porte sur la droite, et un endroit où l'enfant n'est jamais allé. Il y a un cas un peu plus récent aussi qui s'est passé en Écosse où l'enfant a raconté la, le type, la couleur de la voiture, le chien, la race, plein, plein, plein de détails d'une famille qui lui était mais alors, complètement inconnue dans cette vie. C'est vraiment, euh, quand on lit ces choses, moi, moi vraiment, c'est ça qui m'a convaincu. La philosophie, ça m'avait bien secoué. Mais quand on lit après ces, ces, ces, ces réminiscences au niveau des enfants, hein, notamment, ben c'est là. Et puis, en plus, les, tâches de, de, les marques de naissance, comme on a vu avec Stevenson, ben là, a, on finit par se rendre à l'évidence, effectivement. Alors, Michel. Oui, c'est juste pour citer un exemple qui concerne... Un... Un ami qui est décédé maintenant, qui s'appelait Georges Pratt, qui était géobiologue, et qui nous avait raconté comment il, a, il avait pu aller se, se recueillir sur sa tombe quand il était décédé euh, 400 ans plus tôt à peu près. Et parce qu'un de ses amis lui a dit, mais tu ne te rappelles pas, on a vécu ensemble, et, euh, et je peux même aller te montrer où est ta tombe, elle est là, et tu es décédé. Euh, en faisant ceci, en faisant cela, et donc en fait, il a pu aller se rendre sur sa propre tombe. Voilà, c'était le petit côté anecdotique et amusant. Mais euh, oui, en fait, il nous avait raconté qu'un jour, il faisait un stage, et puis il y avait ce gars qui, était, qui faisait le stage, et qui, euh, à la fin du stage, lui a dit, mais tu sais, on se connaissait, et en fait, c'est comme ça qu'il a découvert un peu ce, ce monde des esprits et de la survivance de notre esprit, quoi. Voilà. Mmh. Ouais, C'était le petit côté amusant, quoi. Euh, pour info aussi, il y a sur, euh, je crois que c'est sur Chéri FM, il y a les enquêtes extraordinaires de Stéphane Alix, euh, oui, extraordinaire, de Stéphane Alix. Et il y a justement un reportage où il parle de, de ce petit garçon euh, étudié par Ian Stevenson avec sa, sa, sa vie antérieure de pilote d'avion et ça passe actuellement sur Chérie, je crois, Sherry FM. Oui, il... euh, c'est en replay. Il y a un reportage, euh... ouais. oui. Oui, c'est ça. Stéphane ouais. Alix a fait beaucoup de reportages là-dessus. Ouais. Euh... Voilà. Bon. C'est encore des, comment dire, des témoignages, quoi, qui... des témoignages concordants, comme dit la justice. <rire> Exactement. Joël Joël bon, Il s'est peut-être absenté quelques minutes. Je pense qu'il va revenir. Voilà. Bon, ben, euh, donc si on va dans le support, là, vous avez évidemment plus de détails, hein, les idées innées, hein, donc euh, avec les, les, les citations de, de, de, de Kardec, hein, notamment. Dans la Genèse, chapitre 1, item 38, hein, il, il en parle. Euh, il parle de, de la réincarnation. Et dans le livre des esprits, question euh, 222, 385, voyez, ça revient un peu, sur, euh, un peu partout. Quoi, hein. Les enfants euh, jeunes qui ont déjà des, des, des, pro, des propensions à tel ou tel vice, donc euh, Kardec, évidemment, il en profite pour euh, insister sur l'éducation, hein, l'art de former les sentiments, de de les bonnes habitudes, de corriger ces mauvaises tendances, autant que faire se peut euh, pendant que l'enfant est jeune. Alors oui, sur les revenus Oui, excusez-moi. Oui, quelle est la cause pour la réincarnation des, des frères ou des sœurs, euh, moi Ah, il ben, euh, y, y, y en a certainement plusieurs, donc euh, possibles. Hein, C'est des esprits qui auront qui euh, quelque part... Euh, euh, une, une, une, qui, se, qui ont décidé de se réincarner avec ce lien particulier quoi hein? donc tant qu'ils sont effectivement comme ça euh, liés l'un à l'autre hein, c'est bien deux esprits différents hein, et donc euh, qui sont euh, entre guillemets bah, tant qu'on peut pas tant que la médecine peut pas euh, les, les séparer hein, ce, qui, ce que la médecine arrive quand même assez souvent à faire et eh ben ils sont euh, liés entre eux en permanence euh, dans, dans, dans cette vie présente. Voilà. Et donc, c'est euh, ben, certainement pour euh, racheter des, des, des, des, une inimitié ou, ou quelque chose de, de, de, qui les concerne individuellement, chaque esprit dans le passé, quoi. ou euh, qui les concerne aussi euh, mutuellement entre eux. C'est une, une mission commune, entre guillemets. Alors, c'est des missions qui sont quand même, comment dire, c'est quand même une épreuve assez forte, hein, parce que le fait d'être, euh, imaginez si vous étiez en permanence attaché euh, à quelqu'un d'autre, hein, ça ne doit pas être toujours très facile à vivre. Hein. Euh, voilà, ben, tu, On ne peut que dormir ensemble, on ne peut que se lever ensemble, on peut que sortir, il euh, faut se mettre d'accord sur, ensemble sur où on va, etc. C'est quand même une épreuve assez difficile. Voilà. Les hommes apportent en naissant l'intuition de ce qu'ils ont acquis, hein, c'est-à-dire, euh, on dit qu'on ne régresse pas, hein, ce qu'on a appris dans une vie passée, même si on ne le travaille pas dans cette vie, par exemple, si vous avez une vie d'artiste et que dans la vie suivante, vous choisissez d'avoir une vie plutôt d'intellectuel, euh, ben, vos dons artistiques seront euh, quelque part en sommeil dans cette vie mais, mais vous les aurez c'est-à-dire même euh, en, en, dans votre vie d'intellectuel quand vous commencerez, à, si on vous donne un instrument et tout naturellement vous aurez des facilités à jouer de l'instrument mais euh, le choix que vous avez fait c'est dans cette vie de laisser euh, ces, ces qualités artistiques un peu en sommeil Alors pourquoi ben, justement pour développer aussi autre chose parce que euh, l'art, les, les, les, art, les arts, c'est quelque chose de très bien, mais euh, voilà, si on peut évoluer sur les do, dans tous les domaines, on ne peut pas y aller que euh, toujours en, a, en passant par le même domaine, par la même faculté, d'accord Voilà, alors les idées innées, évidemment, dans l'enfance, euh, dans l'adolescence, L'enfance, évidemment, il y a ce, ce côté un peu innocent. On peut déjà détecter les idées innées, des tendances, ce genre de choses, mais c'est quand arrive l'adolescence, hein, où la, la, la véritable personnalité de l'esprit se révèle. Hein. On connaît cette période de l'adolescence qui est un peu plus compliquée, à la fois pour les adolescents eux-mêmes que pour les parents. Hein, avec la vraie personnalité qui se révèle, le besoin de faire son identité, donc de rejeter euh, ou de contester les parents, etc. Toutes ces phases euh, qui sont bien connues au niveau de, de, de, de la psychologie euh, de, cette, de, cette, de cet âge-là, en plus aussi des métamorphoses qui existent euh, au niveau du corps physique. Voilà. Alors, les souvenirs des existences passées, bon, c'est des flashs, hein, euh, ça, ça vient par fragments. Hein, donc on voit Par exemple, celui qu'on a connu, ben c'était des cauchemars au début, hein, il voyait l'avion se cracher, donc c'était assez douloureux. Puis après, ben ça s'est un peu plus précisé, il, il en savait un petit peu plus hein, de, de, des, des circonstances. Voilà. Et donc, c'était soit à l'état de veille, soit pendant le sommeil, c'est ça, c'est par le rêve, hein, des, des rêves récurrents. Hein. Et souvent, ben on, on, on, voilà, on peut pas on peut difficilement trouver la cause autrement que justement, enfin, on ne trouve pas de cause dans cette vie, en tout cas. Voilà. Après, il y a le déjà-vu, hein, on n'en a pas parlé encore, mais ces sensations de déjà-vu peuvent aussi être des, des, des, des, des flashs, des moments de, quand on se retrouve à un endroit qu'on avait bien connu dans une vie passée, il peut y avoir ce sentiment de déjà-vu, d'accord Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire encore Alors, comment est-ce que les souvenirs provoqués arrivent ben Là, ils nous disent que c'est par l'induction d'esprit désincarné. Donc, c'est notre guide spirituel qui est de temps en temps, quand on le mérite ou quand ça nous est utile, hein, nous, nous aide à, à avoir ces réminiscences. D'accord Après, euh, ils disent même un peu plus... Hein, dans le premier cas, hein, l'action peut être liée à un but utile et bon. Donc, quand c'est notre guide spirituel, il va le faire parce que c'est utile. Mais elle peut être aussi liée à des intentions moins louables, hein, comme cela se produit dans le processus d'obsession. Donc, un esprit obsesseur, par exemple, hein, il va chercher à développer en nous ses souvenirs douloureux du passé pour euh, euh, développer en nous un sentiment de culpabilité qui nous affaiblit et qui lui facilite euh, son action obsessive sur nous Vous Voyez, c'est comme tout ça, les, ces souvenirs de, de vie passée vont dans les deux sens hein. c'est une âme à double tranchant comme je dirais hein. donc c'est pour ça que euh, on, ce qu'on a dit tout au début il vaut mieux passer par un thérapeute une fois qu'on a le souvenir qui, qui sait qu'est-ce qu'il faut faire avec mais c'est là où on peut voir que les esprits obsesseurs peuvent parfois aussi utiliser euh, ces souvenirs douloureux du passé pour, euh, pour nous mettre le grappin dessus. Hein. Voilà. Vous voyez, les, médecins euh, pardon, les souvenirs provoqués par des médecins ou des psychologues représentent actuellement un outil d'aide thérapeutique pour des personnes pour porteuses de dysfonctionnement psychique. C'est ça. Je vous conseille de regarder la conférence du docteur Julio Prieto Pérez, hein, qui, qui, qui est justement un psychothérapeute euh, qui travaille sur la régression. Voilà. Et bon, Kardec, évidemment, le confirmait déjà en 1865. Hein. Voilà. On ne perd jamais le souvenir de notre passé, ça reste dans le subconscient. Donc, donc Le fait qu'on se souvienne, c'est quand ça passe du subconscient au conscient. Voyez mais dans le subconscient, on aura toujours ce bagage et cette mémoire du passé qui reste dans notre esprit, mais qu'on n'a pas présent à la conscience. Quand on dit l'oubli du passé, ça veut dire qu'il y a cette barrière entre le subconscient, hein, le, la mémoire intégrale qui existe quelque part dans notre esprit et peut-être même dans notre père-esprit et le conscient, c'est-à-dire ce dont on se rappelle à l'état de veille. Voilà. Alors, les communications médiumniques, alors il me semblait qu'il y avait un exemple. Voilà. Oui, on parle de l'identité des esprits qui se communiquent, hein, donc c'est le, le, un des problèmes numéro un. Hein, comme, comme, comme, comme, comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Joël, hein, quelqu'un qui dit, voilà, ton guide spirituel c'est un tel, bon, est-ce que c'est Pierre, Paul ou Jacques bon, On n'en sera jamais vraiment sûr, donc il euh, ne faut pas se focaliser sur l'identité, il faut se focaliser sur ce qu'il fait et ce qu'il dit, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est est -ce est, est -ce est, est -ce est vrai, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est opportun C'est comme ça faut oui. reconnaître le guide beaucoup plus que par le nom. On voudrait toujours savoir qui est notre guide spirituel, quoi, même s'il si, euh, y a plusieurs noms, je veux dire. Ben voilà, tu le sais qui c'est ton guide, c'est ton guide. Hein oui, c'est voilà. tout. <rire> voilà. Soit Pierre, Paul ou Jacques, peu importe. Voilà. Voilà. Et donc, le livre des médiums développe un peu plus ce sujet-là dans la question dans l'item 290. Hein. Les esprits peuvent-ils nous faire connaître nos existences passées Dieu permet quelquefois qu'elle soit révélée suivant le but, suivant le but, hein, c'est donc, donc la fameuse utilité là du, du, du filtre socratique. Si c'est pour votre édification et votre instruction, elles seront vraies, et dans ce cas, la révélation est presque toujours faite spontanément et d'une manière tout à fait imprévue. C'est quand on ne cherche pas que ça vient. Hein mais il ne le permet jamais pour satisfaire une vaine curiosité. « Ah, moi je suis la réincarnation de tel pharaon, etc. » Alors là, on n'est pas sur la bonne… On est justement de là où il ne faut pas. Pourquoi certains esprits ne se refusent-ils jamais à ces sortes de révélations Il y a beaucoup d'esprits qui aiment bien prévenir, prévoir, prévoir l'avenir, il y a beaucoup de médiums qui ont pignon sur rue, enfin de soi-disant médiums, et qui aiment bien prévenir l'avenir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont friands, hein, qui voudraient déléguer leur libre arbitre et leur responsabilité à quelqu'un quelqu d'autre. Hein. Et ces médiums-là, bon, ils engrangent peut-être beaucoup d'argent, mais ils engrangent aussi beaucoup de, de, comment dire, de karma, c'est-à-dire ils prennent une part de responsabilité sur les, les carabistouilles qu'ils ont raconté aux gens, et la manière... Euh, surtout enfin bonne ou mauvaise hein, parce que des fois ils peuvent le faire dans le bon sens mais mauvaise surtout euh, dans laquelle ils ont induit les, les, les gens qui viennent qui sont souvent fragiles hein, et qui viennent les voir donc euh, ces médiums là pareil on a aussi des communications de ce genre de médiums qui regrettent amèrement euh, les ce qu'ils ont fait dans leur vie passée enfin dans, dans ces, en tant que médium la médiumité mal utilisée quoi et donc les, les esprits répondent « ce sont des esprits railleurs qui s'amusent à vos dépens voilà. ».« En général, vous devez regarder comme fausses ou tout au moins suspectes toutes les révélations de cette nature qui n'ont pas un but éminemment sérieux et utile ». Voyez, Le fait de dire que, euh, c'est ce que j'ai vu dans, dans, dans un livre, hein, un nouveau livre des esprits entre autres, que euh, un jour on découvrira euh, la régionte géante euh, de Djibouti ou je ne sais quoi, bon, pff, ce genre de truc. Ou alors euh, les, les, les, la polémique qu'il y a eu dans le milieu spirit même sur euh, 2019 hein, avec les 50 ans depuis que l'homme a posé les les et allé sur la lune. Donc euh, pareil, ça fait un flop. Euh, je ne sais pas quel jour de juillet euh, il devait y avoir je ne sais quoi et finalement il n'y a rien eu du tout. Et pourtant, c'est des choses qui ont été tirées de certaines affirmations de Chico Xavier, qui ont bien sûr été mal interprétées, exagérées. Et il y en a même qui en ont fait un clip où on voit des ovnis se balader partout dans les rues. J'ai beau regarder partout dans les rues, ça fait, je ne vois toujours pas d'ovnis. Hein. Donc voilà, c'était un truc, euh, comme il dit ici, suspect. Hein. Euh, voilà. Donc, il ne faut jamais prendre les, tout, tout ce qui concerne l'avenir avec des dates précises comme ça. Dites-vous bien que 9 fois sur 10, c'est fou, hein, si ce n'est pas 99 fois sur 100. Les esprits moqueurs se plaisent à frapper, flapper, flatter l'amour propre par de prétendues origines. Hein. Il y a des médiums et des croyants qui acceptent pour argent comptant ce qui leur est dit sur ce point et qui ne voient pas que l'état actuel de leur esprit ne justifie en rien le rang qu'ils prétendent avoir occupé. Petite vanité dont s'amusent les esprits railleurs aussi bien que les hommes. » Voilà, voilà, c'est Madame Irmain les dix heures d'avenir ou les révélateurs du passé. Euh, voilà ce qu'il faut en penser. Alors ça continue. « Si l'on ne peut connaître son individualité antérieure, en est-il de même du genre d'existence que l'on a eu et de la position sociale que l'on a occupée, des qualités et des défauts qui ont prédominé en nous ?» Réponse, non, cela peut être révélé parce que vous pouvez en tirer profit pour votre amélioration. Voilà où est l'essentiel. Mais d'ailleurs, en étudiant votre présent, vous pouvez vous-même détruire votre passé. Voilà, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah, ça j'achète, je prends. Je préfère rester sur cette ligne-là que d'aller chercher, faire des régressions, je ne sais quoi. Voilà, alors l'expérience aux frontières de la mort, bon voilà, c'est ben, les EMI, hein, et effectivement, donc, euh, les, les, dans les récits, euh, les, les personnes, les expérienceurs euh, peuvent raconter euh, plein d'événements, hein, euh, et donc, euh, où ils peuvent aussi, euh, où ils ont cette vision plus large d'où ils viennent, y compris de certaines vies passées, voilà. Alors voilà les livres, donc euh, La réincarnation de Gabriel Delane, hein. Réincarna... celui-là vraiment je vous le conseille parce que c est... Il, est... Il, est... il est vraiment su... super bon ce bouquin. Réincarnation au Brésil par Hernan Edigir de Andrade qui n'existe pas en français malheureusement, 20 cas qui suggère la réincarnation de Jan Stevenson, donc celui-là vous le trouvez comme je vous ai dit assez facilement. Hein. Euh, après, il y a « La vie passée et future » de euh, Banerji, donc c'est un, un, un, un hindou, hein, qui, alors évidemment là-bas ils sont beaucoup plus ouverts que nous. Hein. « euh, Nombreuses vies, nombreux maîtres » de Brian Weiss, hein, qui parle aussi beaucoup de réincarnation. Oui, et dans, là on a deux anglais, hein, Stevenson et puis Brian Weiss, parce que justement c'est en Angleterre et aux États-Unis que la réincarnation a été le plus difficilement acceptée par les spiritualistes. Hein? Et puis un autre que j'ai rajouté, c'est Réincarnation basée sur les faits de Carl Eugène Muller. Tiens, il y a une erreur là. Voilà, Carl Eugène Muller, donc, qui, euh, j'enregistre, c'est fait. C'est euh, un, un livre en anglais pour ceux qui lisent l'anglais, mais il est, voilà, ça c'est la réincarnation de Delane. Et donc ce livre de Carl Eugène Muller est, est très bien fait. Euh, il, il a une vision un peu plus large que la vision spirite et c'est un livre qui, qui, qui m'a pas mal interpellé donc il y a des sujets qu'il va falloir vraiment qu'on creuse euh, dans le cadre de, de, de, de, de, je vais poser des questions aux esprits hein, puisque dans des réunions médiumniques le jour où on arrivera à faire ce genre de travail euh, de, de, parce que par exemple lui, il, il a des cas même Stevenson aussi il y a des cas où euh, la réincarnation, elle a lieu avant la désincarnation euh, de, de, de la vie antérieure. Voyez? Et ça, quand on regarde dans le livre des esprits, ils disent non, ça ne peut pas, ça peut pas. Hein? Il faut que euh, l'esprit voilà, le, le, que que se désincarne avant la conception euh, de sa réincarnation, c'est-à-dire neuf mois avant sa naissance. Et là, dans ce livre-là, il cite pas mal de, de cas où, ben c'est moins que neuf mois, voire même euh, euh, l'esprit était déjà né hein, avant que l'autre se désincarne. Et donc là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. Donc, euh, essayer de demander aux esprits euh, pourquoi euh, ce genre de choses. Est-ce que c'est, parce que la réincarnation, hein, on peut, quand il y a des, des, des révélations médiumniques par exemple, hein, L'enfant qui dit, voilà, j'ai été un tel, j'ai fait telle chose, j'ai vu tel endroit, ça peut très bien être un autre esprit qui lui suggère ça euh, par, par voie médiumnique. Hein? Ça, ça peut. Hein? Donc, c'est une des explications possibles qui pourrait peut-être fonctionner dans ces cas où euh, l'intervalle entre la désincarnation et la réincarnation est négatif. Quoi. Mais bon, ça fait… ou alors… Euh, voilà. Est-ce qu'il y a des notions encore plus complexes au niveau de notre âme qui font qu'à un moment donné, elle peut quand même plus ou moins se dédoubler, au moins pendant la période de gestation ou autre, ou de l'enfance C'est une question qu'il faut qu'on pose aux esprits et qu'il faut qu'ils nous aident à résoudre. Voilà. Euh, donc, on a fait le tour sur l'épreuve de la réincarnation. De, le guide, l'étude euh, la semaine prochaine, pardon, on verra donc. Euh, la programmation de la réincarnation. C'est-à-dire comment on se programme euh, à se réincarner, notamment euh, cette question qu'a posée Joël tout à l'heure des esprits si à moi, enfin des, des, hein, des, des esprits qui sont nés dans un... attachés l'un à l'autre. Euh, ça fait partie donc de ces des, des programmations qu'on verra la semaine prochaine. Alors euh, Christophe et Claudia, on ne les voit plus. Hein. On voit le, le ruisseau là, mais ils ont levé la main. Ah si, on les revoit. Euh, oui Charles, c'est une réflexion que je me, je me faisais euh, bah, avant mon expérience de mort imminente, je ne croyais pas à tout ça, bien sûr je ne savais même pas que ça existait et après l'expérience de mort imminente, quand je suis rentré dans le centre spirit et qu'on m'a parlé de réincarnation bizarrement ça m'a tout de suite fait écho et j'ai tout de suite adhéré alors que tu m'en aurais parlé avant l'excédent je t'aurais traité de fou donc euh, est-ce est, est... Est que le fait d'être euh... Euh, je sais pas, alors je pense que tous les spirites qui sont là euh, aujourd'hui sont persuadés, intimement persuadés, euh, euh, qu'on se réincarne. Mais est-ce que, est -ce que cette croyance, en fait, quand on est spirite, elle est évidente alors qu'elle ne l'est pas si on n'est pas spirite ben Non, puisque tu vois, on disait tout à l'heure qu'il y a entre un tiers et la moitié des, des personnes qui croient en la réincarnation, qui croient qu'on peut se rappeler d'une vie antérieure. Hein. Et il n'y a pas un tiers à la moitié de la population qui est spirit. Donc, il y a beaucoup de gens qui croient en la réincarnation et qui ne sont pas spirit, évidemment. J'en croise pas beaucoup quand même, mais bon. C'est parce qu'ils n'en parlent pas. Ils n'en parlent ouais. pas. Mais ouais. souvent, après, quand tu commences à aborder ce genre de sujet, il euh, y a beaucoup de gens qui répondent, bah, comme, comme tu viens de dire, bah, ça me parle. Effectivement, ouais. moi, la réincarnation, c'est quelque chose qui me parle. Ouais. Alors qu'ils ne sont pas spirit. Oui, oui, oui. Je ne sais pas, il y a, il y a eu, je me pose en correction, parce que j'ai fait pas mal d'études sur les expériences aussi. mais euh, euh, il s'est passé, je ne sais pas, j'ai eu comme un téléchargement, en fait. Tu vois, donc, euh, euh, après l'accident, j'ai l'impression que, euh, je me rappelle, c'était un matin, j'étais chez moi et j'ai reçu l'équivalent de l'encyclopédie universaliste d'un seul coup en téléchargement. Ça a duré quelques secondes et… Euh, et c'est seulement après que j'ai que toutes ces révélations-là m'ont paru d'une évidence. Mais euh, ouais. encore une fois, tu m'aurais dit ça avant, je t'aurais traité de fou. Donc, c'est Qu'est-ce Qu qui s'est passé pendant cet accident qui a ouvert un canal Je ne sais pas, enfin, c'est amusant. Ouais. C'est en fait, euh, ce n'est pas vraiment un téléchargement. Ou alors si, c'est peut-être un téléchargement entre le disque dur de ton esprit, de ton subconscient, de ton ouais. inconscient, qui est venu vers le conscient. C'est ça le téléchargement. Ouais. Oui, oui. Et donc le fait de vivre une expérience de mort imminente, eh ben, euh, ça, ça fait tomber les barrières euh, matérielles, les a priori matérialistes que tu peux avoir parce que ouais. eh ben, tu le vois, tu vois ton âme, tu vois les esprits, tu vois, et donc là tu changes complètement de paradigme. Et en ouais. changeant de paradigme, évidemment, il euh, y a beaucoup de choses que tu rejetais. Hein, de mmh. part de la, le, le, le fait que tu étais matérialiste mmh. et qui euh, ben, reviennent beaucoup plus facilement de ton inconscient vers le conscient d'accord et c'est comme Donc, ça que j'avancerai c'est d'où finalement le, le, la première chose qu'on a vu dans le paragraphe c'est de manière innée on, on sait qu'on se réincarne voilà et le fait d'avoir une UMI eh ben, ouais. euh, l'inné, quelque part, ça le réveille il y a des barrières euh, qui, qui, qui, donc, qui, qui bloquaient un certain nombre de connaissances euh, de la mémoire ouais. inconsciente et subconsciente qui, qui tombent et qui permettent donc à une partie de, de, de ces informations, de ces connaissances hein, de revenir ouais. vers le conscient d'accord, ok merci Donc c'est la copie d'un disque dur où il y a tout ouais. vers le disque dur euh, temporaire du, du ouais. présent de la vie ouais. présente la fameuse conscience intuitive extra-neuronale de l'Ompin Charbonnier. <rire> voilà, alors extra-neuronale, ça veut dire qu'elle est en dehors des neurones. C'est-à-dire, oh. eh ben, hein, ce disque dur de l'inconscient, c'est clair que euh, mm. toute cette mémoire des vies passées n'est pas dans euh, les neurones de notre cerveau actuel. Hein, puisque ouais, lui, il a ces neurones qui sont là dans notre cerveau mm. et qui changent d'ailleurs, qui se renouvellent complètement euh, tous les... Tous les tous très, très vite, hein, deux ou trois ans, oui. euh, elles n'ont jamais connu ton passé. Quoi. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est extra-neuronal. Et intuitif, ben c'est euh, oui. l'inéité, l'intuition, on est un peu dans le même domaine. Oui. Voilà, voilà. Alors, toi, tu es passé par une EMI pour, pour vivre ça moi, c'était pas une EMI, ouais. mais c'était le, le fait un peu comme Kardec hein, quand il était devant la table, qui bougeait, qui répondait à des questions. C'était un, c'est un phénomène moi qui m'a qui m'a qui m'a réveillé quoi. Hein, tu vois. Puis chacun comme ça a son euh, un moment donné dans sa vie où il y en a d'ailleurs qui qui qui commencent depuis tout jeune quoi, qui ont qui sont éduqués euh, comme Jean-Paul Évrard par exemple. Hein, ses parents étaient spirites. Hein, il allait dans dans, dans l'éducation spirit pour les enfants, là-bas à Liège. Donc, lui, ben, c'était depuis tout petit. Quoi. Et là, évidemment, depuis tout petit, ben, ça favorise. Même si hein, notre fils, on l'a aussi éduqué spirit. Et aujourd'hui, ben, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en l'âme, etc. C'est la phase de l'adolescence où il fait sa personnalité, où il est obligé de contester un certain nombre de choses de l'éducation. Mais bon, la graine, elle a été semée, donc elle reviendra peut-être un jour. Michel Oui, je voulais juste. Raconter une petite expérience aussi. Dans ma famille, on est très catholique et, et la foi est importante. Et donc, un jour, je discutais avec ma tante, je lui dis Mais tu sais, le spiritisme, c'est vraiment très intéressant. Ah oh, non, non, non, elle me répond Moi, tu sais, je suis catholique, j'ai ma religion, etc., etc. Mais oui, mais tu sais qu'on peut se réincarner, revenir, ça explique Ah oh, non, non, non, elle me dit ça, je veux pas l'entendre entendre parler. Et ou pas moi, une quinzaine de jours plus tard, euh, on parle de je ne sais plus trop quoi, et puis elle me dit oh "non tu sais, je pense que je suis passé près d'un de, de monastère ou quelque chose comme ça, et ça me dit vraiment c'est comme si j'avais déjà vécu dans ce propre monastère. Et bien, je lui dis Tu vois, tu es pas loin du spiritisme, je lui dis. Et, et c'est vrai qu'en fait, les gens, malgré tout, je pense que la réincarnation, même s'ils veulent pas le reconnaître ou ils veulent pas y croire ou s'ils n'ont pas encore fait le lien, ben beaucoup y croient quand même et beaucoup s'y intéressent, en tout cas, je pense. Malgré tout. Voilà. C'était oui, que petite anecdote. L'idée de la réincarnation est elle-même aussi innée. C'est ça. Hein, c'est un peu compliqué ce que je viens de dire, mais c'est ça. Et, et comment on s'est réincarné ben Forcément, on a ça, on, on l'a dans notre... On est passé par là. On s'est réincarné là. Sinon, on ne serait pas là. Ça paraît évident, mais c'est... Donc, forcément... Euh, et à un moment donné, il faut qu'on se rende à l'évidence. Bien sûr, après, notre éducation, notre culture fait qu'on ne veut pas y croire. Mais ce ouais, n'est ouais. pas la même chose que notre croyance intime, mmh. que notre ressenti intime. Ça, c est, c est les, ça. les blocages conceptuels ou les blocages perceptuels, il y a différents mécanismes de blocage qui font qu'on euh, ben, n'y croit pas. C'est ça. Mon grand-père euh, qui lui paraît, il était très catholique, et, et donc moi j'étais déjà spirite hein, quand j'étais revenu du Brésil, il avait déjà 91 ans, 12 ans, je lui ai demandé, mais est-ce que tu crois que quand on meurt, euh, on peut revenir et renaître dans un petit bébé ah, non, non, non, non, non, non, ça on ne peut pas, euh, voilà. Mais lui, bon, c'était une personne qui était tellement euh, bonne, quoi, c'était, enfin, voilà, c'est il était effectivement dans cette dans ce dans ce dans ce dogme catholique hein, de la résurrection du jugement dernier etc. Euh, mais là, on, quand il se communique, euh, bah il voilà, il pas largement. C'est même souvent ce qui se passe quand on a des, des, des catholiques endurcis comme ça qui meurent euh, en croyant être se retrouver à la droite de Dieu alors qu'en fait ils restent coincés dans leur église et il n'y a plus personne qui leur répond quand ils leur parlent, etc., qui sont parfois un peu bloqués, entre guillemets, et souvent ce sont des, des, des collègues à eux qu'ils ont connus dans le catholicisme, mais qui eux ont déjà compris euh, voilà, le, le, le, les lois de la nature, qui viennent les chercher, et donc euh, viennent les secourir. Oui, mais je pense que ceux qui ont la foi dans ce catholicisme ont ce sentiment quand même de, comment dire, de réincarnation, euh, toujours, toujours dans ma famille, moi je me rappelle, une, voilà c'était pareil, c'était était la cousine de mon père qui était restée célibataire toute sa vie, elle s'est occupée de sa mère, de ses grands-parents, enfin, etc., très pieuse aussi, très croyante, très bonne, et euh, elle m'avait dit un jour, je pense que si j'avais dû choisir une autre religion, j'aurais bien été bouddhiste, or en fait, qu'est-ce que c'est le bouddhisme si ce n'est la réincarnation et, en fait, on voit ces gens qui ont euh, cette foi. En fait, en eux, ce sentiment de comment dire de réincarnation du fait que la vie se poursuive et dans l'au-delà et qu'on revienne ici. Eh bien, je pense que vraiment, c'est inné quoi. Et euh... enfin, c'est inné. C'est en eux en tout cas. Voilà. Ça et ça fait partie. De la réalité. Ouais. Oui, c'est ça. Mais je trouve que c'est très fréquent ce genre de choses. Enfin, en tout cas, autour de moi. Voilà. Mmh. Merci. Voilà, bah écoutez, en tout cas, euh, merci beaucoup. Donc, euh, la semaine prochaine, on verra la programmation de la réincarnation. Hein, donc, euh, vous pouvez jeter un coup d'œil déjà, si vous voulez. C'est surtout, euh, par exemple, Missionnaire de la lumière. Hein, il y a la littérature de, Francis, de Chico Xavier qui nous apporte beaucoup de détails euh, par rapport à comment ça se passe. Hein. Voilà, ben sinon, en attendant, on bah, va bah, remercier les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui, de, de bien nous faire comprendre toutes ces notions, de nous donner aussi les éléments nécessaires pour pouvoir l'expliquer de façon le plus naturelle possible à nos proches qui ne sont pas spiritualistes ou qui, qui sont spiritualistes mais qui n'y croient pas. Et en espérant aussi que ces études ont pu être utiles pour les esprits qui étaient avec nous ce matin. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent dimanche, une excellente semaine et puis je vous dis à bientôt.